Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir nous à la CAO pour Capable Potebao. porter une nouvelle émission. Nous comptons avec vous sur Chanel Live. Nous avons profité pour nous saluer les gens qui nous reçoivent depuis Canada, États-Unis, d'Amérique, tout pays qui est en Amérique-là, la France, les îles Antillaises. Merci d'être avec nous. Et ça fait deux jours depuis que vous de voir ça sur Chanel là. Je pense que plus que deux jours. En tout cas, je suis de retour parce que tu as un petit problème. Au niveau de studio, donc, notre PC gère le problème si là, et nous venons pour nous capables de porter des informations. Alors, pas oublier, tout le monde qui t'a intéressé pou contribution yo activité na pour capable porter des contributions dans les activités pour le mois de décembre, pour capable aider d'aider si là, qui en difficulté, parce que nous avons un petit euh, pipi crapaud renforcer la rivière, comme on a l'habitude de dire, et eh bien, ou mettre à bâillon dollar, donc ça fait non du bien, c'est peut-être ça. Nous mettez numéro ça pour vous, qui c'est 48 48 78 04. L'état plus évident pour vous, que vous écrivez nous sur WhatsApp, et puis tout, capable de les nous direct, parce que, bah, ben, certaines fois, quand vous avez un petit peu matin, mais écoutez, vous êtes capable patienter. Et puis, pour moun qui est habitué avec nous, vous connaissez l'autre numéro, vous êtes capable de non nous sous l'autre numéro à tout. C'est parti pour votre émission. Pensez que, dans l'émission, ça, je vous dis à la, donc il y a un petit causé, nous pral le la police lui-même qui fait un bot. Écoutez bien, gagne une opération anti-gang qui menée par Udmo. C'est dans Gonaïve. Udmo, c'est unité départementale de maintien d'ordre. Gagne tout ensemble avec les brigades spéciales anti-gang direction départementale de l'artibonite. Ensemble avec brigade, intervention, commissariat Gonaïve, yon dans la Croix Péris. Donc on est, la est ou dans la Croix Péris, c'est une zone rouge qui au niveau de ce département. Opération ça la police allemande elle visait neutraliser yo. Ça veut dire mettez babouquette dans bouche cocorade sans ratio. C'est comme ça nexayo les têtes yo. Le Et e bien nexayo qui était en direction l'ester Fon dit que yon explosion, yon autobus qui fait dans cadre d'opération ça selon la police. La police explosé yon machine gang yo. nan soirée lundi 19 décembre 2022. D'après la police, machine sila qui te Guinaboli, aboli, même gang kokouat sans race explosé en bas coup de balle la police toujours le cadre d'opération sila. Cependant, la police dit que bandio t'a gétan chappé pour yo. Pou yo aller dans bois. Mais pendant dit que l'idée déterminé pour capable éradiquer gang dans la Tibonite et des tuis logistiques y compris infrastructure, moyens locomotion la police annonce. annoncé qu'il y a une enquête qui est déjà en cours sous diverses personnalités qui ta pas derrière avec Bandi. Comment Bandi fait un jeune bus Comment Bandi gagne facilité pour capable de déplacer dans département Ça veut dire gagner de moun qui l'a capable antenne. Ça veut dire en dans la langue française. a de moun qui l'a capable support financier. Ben, écoutez, ces gens-là... Tôt ou tard, la police a découvert. Mais il semblait que dans l'explosion, ça n'a pas fait de victime en tout cas. Parce que un peu le monde a souhaité pour que la machine ait explosé avec tout bandit qui était à bord. Passons à autre chose. Ancien sénateur, Sud, Richard Lénine, Hervé Faucan. Il n'a pas mardi 20 décembre 2022. Ak invitation commissaire gouvernement tribunal première instance Vilo Kaila, Ronald Richemont. Sous dossier qui a à trafic drogue, est-ce que Hervé nous a fait drogue dans un rapport département d'État américain? D'après commissaire Ronald Richemont, ancien sénateur là, a demandé un report dossier. Si là, pendant qu'il fait quoi, il pas pas signifié sous question rapport États-Unis qui indexé ça veut dire signifie, elle avait dit, il pas au courant de rapport Etats-Unis, qui hein, l'en doit doit soulé. qui dit eh bien, l'inan drogue fond, la fait trafic le Colombie, États-Unis ensemble avec Haïti. C'est ça, ancien sénateur là lui-même li, même li rale comme argument. En conférence de presse après refus sénateur là, commissaire gouvernement dévoilé. Lui-même gain intention pour capable chitap avec ancien sénateur là sous certains dossiers qui gain à ouais acte, dilapidation, fonds publics. C'est-à-dire, si par hasard, non, Hervé Foucan, t'as cité dans les affaires drogue, et eh bien, t'as l'autre petit dossier tout, commissaire Taraïmène, gagne des détails sur yo On écoute Ronald Richemont. Bon, effectivement que euh, par Kéa, t'es invité, euh, ex-sénateur Hervé Foucan, bâtient qui s'est mardi 9 décembre 2022, mardi 20 décembre 2022. Donc, il est sollicité au report par voie ciel par voie du il sollicité au report, bon, bien qu'il n'y ait pas précisé effectivement qu'il est, mais il est motivé au report l'IA euh, parce qu'il n'y a pas pour recevoir, il a pas signifier la euh, sanction internationale là a mêmes sous principe qui dit « non signifie non essai ». Donc, ce n'est pas signifié dit parcours euh, c est, c est, c est à dire le pas concerné. C'est sur base de ça que lui-même les un report en attendant que les les, les, les cherche des documents pour le pour, paraître, pour le présenter par devant le parquet euh, du dossier Parce que de bien ce n'est pas seulement le rapport là qui concerne l'ex-sénateur Foucan. Il y en a d'autres dossiers... Euh, que s'il est que nous devons poser quelques questions sur lui. Pas seulement le rapport, il y en a d'autres. Donc, la justice a continué à faire civile, Que moi-même, moi, là, je dis à l'autre commissaire qui est là, donc le dossier a pas, pas, pas, pas mouru. Et la justice a continué à faire avaler. Oui, oui, parce que euh, très prochainement, on a Ou bien on a dit que la presse, n'a dit que la population, qui notre l'autre étape qui a gagné dans le cadre du dossier Ancien sénateur, selon son rapport de commissaire, dans de il est encore signifié de la sanction. Et puis, dans l'intervention, on dit que ce n'est pas simplement sous sanction de l'Alliance, de tenter un sénateur là. Et qui l'autre, alors, moi, je me suis dit, qui l'autre charge, disons, nous gagnons avec nous comme justice pour nous capables de tenter un sénateur. Euh, bien que la plainte qui est en date du 16 décembre, euh, dans l'organisation du côté de Bacadère, qui porte plainte pour, pour détournement de fonds publics euh, euh, sous projet WAF Bacadère, hein, qui est-ce que directement il y a un rapport de euh, la, cour, la Cour supérieure de la, la Cour des comptes La Cour sur la Cour des comptes. Donc, il euh, y a un rapport là, il y un là qui est déposé. Donc, si le sénateur était là, il n'était qu'à poser des questions sur ça parce que le a qui a été déposé. Ensuite, il y a, il y a aussi euh, le dossier, euh, le dossier de, de 14 familles en un pays, qui ont pris des armes en NPA, qui ont pris des munitions en pays en, dont le sénateur. Le nom du sénateur est figuré sur cette liste. Donc, par qu'il a, si toutefois vous attendez là, vous avez posé une question, qui ça vous le connaît, de dossier ça, parce que euh, nous avons eu l'âme maintenant, nous avons eu l'âme maintenant pour nous. que nous avons dans le report, donc nous avons eu le rapport, donc, euh, passé, donc euh, nous avons le rapport et très prochainement, nous avons est pour choix pour présenter devant la justice. Fini, monsieur. Ben bah écoutez, une grande question, nous oblige obligés poser tête non. Peuple haïtien, Il faut que nous arrivions dans le moment, parce que tout le monde est accusé. Moi j'ai toujours dit, alors moi envie dis que, M'poco kwe. Donc, on est pour que ça me dit kwe parce que, pourquoi gagner de preuves qui dit que, ah, moun sa nan drogue, moun sa nan mauvais affaire, moun sa nan blanchiment, patati patata. Mais écoutez, si c'est vrai, pépahitien, bagay nou ka just ferry, parce que m'gale font émission spéciale pour m'dino que tout moun sa wè os sanctionne ya, pense que si l'état haïtien pa font bagay, n'est que capable aller dans nan élection. Est-ce que nous comprenons? Et surtout, dans l'État, il s'était dit que y'a pas signifié, y'a pas de un non mais comme preuve, pour capable faire suite à ce dossier-ci là. Mais bon, dit ne pas, qu'il n'y pas ici. Chachez qu'on nous avant de nous voter. Nous sommes en qui qui dit que le Parlement c'est repère bandit. Et avec quelques personnalités politiques qui ont même pris sanction, qui étaient dans le Parlement, ou capable d'essayer de poser aux questions. Et gagner l'autre sanction qui a venu toujours. Passons à autre chose, la Police Nationale d'Haïti annoncé la libération d'Aven Pierre Charles. Timoun Siza a été enlevé dans Carrefour feuille. c'était dans la date 25 novembre 2022. Timoun Sila a séquestré dans la section communale Tom Gato, et fond Droit, dans l'Eogan. Opération Sila, qui menée par bon côté Direction centrale Police Judiciaire, Les même tout mobilisé le commissariat dans l'Eogan Grecier, Marine haïtienne, d'après ça, la police fait connaître. Mais Zéan, ça c'est Zéin. Ben oui, écoutez bien, il y a deux personnalités, c'était un ancien ministre bien sûr, qui passait dans le gouvernement, eh bien, next day, il y a une grosse sanction tout. Canada frappe fort, États-Unis prennent le commencer mais il y tout. un communiqué, le gouvernement canadien a annoncé l'interdit à un ancien ministre, écoutez bien, deux anciens ministres. Dariel Henry, Berthe Dorcy et Leeds Kittel pour capable d'effectuer transactions financières sous sol canadien. Next pas fait faire transactions transaction financière sous sol canadien, c'est-à-dire gouvernement Trudeau, je l'ai avoir M. Monsieur Sayo sous territoire canadien. Notre comme Canada, à côté de bien a saisi. Mais dit nous tout, Berthaud d'Orsier, ensemble avec le Kittel, pas capable d'entrer dans le pays Canada en vertu loi sur immigration la protection des réfugiés. Hum, pour cause, attendez bien. Parce que quand on fait quelque chose, il y a le pourquoi. Le pourquoi de cette affaire, c'est que ces deux anciens dignitaires haïtiens, y ont accusé, ou peut-être, ils participé dans la violence qui détruit le pays d'Haïti, je ne à la... Et puis tout, alimenté gang armé. Au détriment peuple haïtien. Et pas seulement sanction pour y'a travail. Faut arrêter tout. Est-ce que nous comprenons? Canada a une raison pour le quoi que personnalité ça yo utilise statut pour protéger et permettre activité illégale. Gang yo continue. Faites, notamment question blanchiment. À avoir avec l'autre corruption. D'après même communiqué si là ministre Affaires étrangères Canada. Mélanie Jolie mandé à l'autre membre communauté internationale là pour qu'elle prendre mesure similaire. Ça veut dire, pour faire même genre, il y a une manière pour qu'elle faire pression sur les oligarques corrompus et puis les milices criminelles dans le pays d'Haïti d'après sa radio Canada fait qu'on est. Moi, même à chaque fois qu'on dit pression, ça m'inquiète parce que je l'ai bien, Négio, empêcher entrer sous le territoire canadien, c'est une sorte de pression. Mais ben, écoutez, on ne peut pas exercer c'est genre de pression. Il faut passer à l'action pour de bon au Canada. Parce que ces gens-là, ils nous tuent. Ils nous piétinent. Ce sont des tueurs sans pitié. Ils sont les auteurs intellectuels. Ils ont du sang sur leur conscience. C'est grave. Au Canada, on ne passe pas à au l'autre gens. On ne s'y spande pas à faire pression sur l'oligarchie. Donc, nous passer vitesse supérieure. C'est pour de bon. En tout cas, on n'a pas de parce que. Et je ne j'ai dit à la, je que un homme sanctionné par le Canada ou les États-Unis, je que il prend a une difficulté pour le garder le peuple à danger, pour le dire que, ben, écoutez, je suis le candidat, je ne vais pas me suivre. Je ne vais pas un suivre. Je vais vous donner un gros dossier. Il y a un policier qui est le Gauvin Rules. Il a assassiné le lundi 19 décembre 2022. Tout près dans de Delma 31. Information qui confirmait par beaucoup côté responsable Syndicat national policier Lionel Lazare. C'est triste parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire que c'est un homme très sage, agent 4, affecté dans direction administration pénitentiaire gauvin C'était en détachement avec chef personnel, direction administration pénitentiaire. D'après Syndicat, gauvin déjà fait 53 quantités policiers qui ont même perdit peut la vie dans l'institution. C'est triste. Et c'est vraiment triste. Bon, mon petit vidéo pour nous, c'est la fin de l'émission. Et je pense que... Prenons le leçon qui a tiré. Mais passons au foot. L'actualité sportive est largement dominée par euh, la Coupe du Monde. La grande finale de la Coupe du Monde. Moi, c'est pour la première fois que j'ai pu... Regardez une finale. Je me rappelle, c'était en 1999, lors d'un match de Ligue des Champions finale. Ah, il y a deux autres matchs, bien sûr. Manchester United et Bayern Munich, c'est ça. Et ça me rappelle euh, la bonne période de Dwight-York. Et puis, il y a également un match euh, Milan AC-Liverpool. Mais pour cette finale, moi, je crois que c'est trop euphorique, trop emblématique. C'est... En tout cas, moi, je ne trouve pas le mot pour décrire ce que j'ai vécu à travers cette finale. Il y avait beaucoup d'émotions. Kylian Mbappé était à la hauteur. Beaucoup de gens disent tout simplement que ben, Kylian Mbappé, il y a raison pour le dire que le football sud-américain t tête Ben oui. Écoutez, Kylian Mbappé fait ses 24 ans aujourd'hui même. En tout cas, moi, j'en profite justement pour dire courage et happy Bonday à Kylian Mbappé. Mais il y a une petite polémique pour l'instant. Polémique sur ce que dit Kylian Mbappé à propos du foot américain. Bon, c'est vrai, nous n'avons pas de capacité, nous n'avons pas de jouer bon football. Ça fait mal parce que quand Kylian Mbappé a fait une telle déclaration et puis quand on regarde à gauche, on voit Messi. Et quand on regarde à droite, on voit Neymar. Beaucoup de gens disent « Ben, est-ce qu'il a raison ?» Voyons, est-ce qu'il n'a pas raison Koasi éliminé Brésil. Pourtant, Croatie n'a pas joué rien. La France campée lui jouer face à l'équipe Argentine, non? Match a fini 3-3 et tout dit nous toujours non Green Bagay, l'équipe ça a où ouais là, l équipe la France là. Si c'était lui même qui t'a posé à Argentine question, Argentine pris non difficulté pour répondre parce que écoutez bien, en moins de deux minutes, eh bien la France marquait deux goals. Est-ce que nous comprenons? Beaucoup parler sous dossier ci là parce que nous avons quelques petits problèmes, mais écoutez. Mais pour me dire nous bien que l'équipe équipe Argentine tout, qui a même tout passé en dérision. Kylian Mbappé qui jusqu'à présent médusé, meurtri, c'est comme y qui allait dans la guerre et puis il a dit tout l'église et puis lui même il vit tout seul, il couru. Mais beaucoup de courage à Kylian Mbappé qui était un grand joueur. Pour moi, c'est un phénomène. Mais si là il a une répond l'autre, et il c'est meilleur buteur. Et j'ai l'impression que avec quatre ans, capable d'être en encore deux coupes du monde, Kylian Mbappé a travaillé pour être capable d'évancer un le monde. À propos de El phénoméno Ronaldo, déclaration pour dire que c'est un hypocrite pour supporter l'Argentine. Mais mes amis, c'est Brésilien. Même là, nous est et Ronaldinho, lui les même qui les Le problème c'est que Ronaldinho est passé dans un club, côté qu'il a de bons partenaires argentins. Est-ce que nous comprenons Ronaldinho, c'est bon ami de Messi. L'autre problème qui est un c'est qu'on est capable de déceler l hypocrisie tout petit. C'est parce que en 1998, figurez-vous bien, dès qu'on regarde le football, dès qu'on lit le football bien, et Argentine sortit en compétition, éliminé par les Pays-Bas. Et juste ça, Ronaldo a eu à appeler à Baptiste pour lui dire, ma paix reste ces jours pour nous, pour nous capables de supporter le Brésil en finale face à la France. Malheureusement, c'était la grande catastrophe. Ronaldo, c'est bien. Et parce que ça conduit souvent. Même Maradona pas de trois même Messi. Pas vrai? Même Maradona, tu qu'on a parié dans finale contre Argentine en 2014. On s'en souvient. Pas vrai? Eh bien, Kounia là, c'est pour tout Argentin dit que bon, équipe la champion, sans euh, support brésilien. Un peu le fanatique à Argentine, d'a demandé au Brésil pour supporter. Comment pour une équipe ou bien comment pour fanatique Brésil tape campé pour supporter Argentine? Expliquez-moi bien comment moi-même le campé pour me supporter Argentine. Parce que me connais que Ronaldo c'est dernier coup de 4 mois, Cristiano Ronaldo, or il est éliminé. Neymar c'était dernier coup de 4 mois pour me capable de camper pour me discuter avec gens qui aime Messi Or Koaci si éliminé une, Maroc éliminé l'autre là. Et bien ça qui passé. Ça veut dire que Cristiano va pas le devant Messi encore. Non pas une comparaison. Mettez le l'en en bas. Kounia Wabdi Pelé, Wabdi Messi Maradona. Bah, on pas mettre Maradona avant nous, s'il plaît. Donc, on va comprendre. Donc Et c'est pour me dire que, bon, cr 7 finalement, c'est fini. Pas de comparaison. Et Kylian Mbappé, la route se poursuit. Rendez-vous, 2026, bien sûr, ou 2025, puisque le président de la FIFA, il a l'intention d'organiser la Coupe du Monde chaque trois ans. Est-ce que ce sera un bon projet? On attend. On va parler pas aller en pile parce que nous prenons le quito avec quelques petites vidéos. Mais d'abord, euh, on a gardé, on entendait qui s'a déchanté dit. Et puis à d'autres commentaires, le président français Emmanuel Macron, qui n'est même deviné en personne, non final si là. Ouais, c'est cruel, mais il faut malheureusement l'accepter. Parce qu'on revient de nulle part. On est à 2-0. Si on en prend le troisième, il n'y a rien à dire. Quoi, mais. Pourquoi c'était si dur pourquoi c'était si dur La après, première heure de jeu Parce qu'on n'y était pas pour différentes raisons, soit sur le plan individuel et, et, et collectif. Après, rentrer dans des explications, évidemment, on n'a pas eu euh, euh, des choses simples euh, à gérer. Depuis, Les maladies Depuis quatre jours, peut-être euh, un peu aussi sur certains et même euh, l'ensemble du groupe. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché de, de faire ce qu'on qu a fait, de revenir de, de nulle part et d'avoir... Euh, la balle de Coupe du Monde au bout du pied de, de Colomani. Mais c'est comme ça. C'est encore plus dur et les regrets sont encore plus euh, importants. Malgré tout, je, pendant une heure, on n'a pas fait ce qu'il fallait, ni individuellement, ni collectivement. Mais... C'était même une, une performance d'ensemble qui était euh, dure, assez terrible, même pour une équipe de France en finale. Oui, oui, mais parce qu'on n'y était pas. On est tombé face à un adversaire. Euh, il était prévu comme ça, hein, au-delà de la qualité qu'ils ont, après euh, tout ce qu'ils peuvent euh, rajouter, influencer, euh, provocateur, et ils, ils ont l'expérience. Euh, J'enlève pas le mérite et je félicite cette équipe d'Argentine pour ce titre, bien évidemment. Euh, sont, eux aussi, Ils avaient très mal commencé la compétition parce qu'ils ont permis, perdu le premier match, euh, premier match contre l'Arabie Saoudite. Mais malgré tout, avec toute cette force, cette énergie qu'il y avait en face de nous, on a renversé une montagne, mais arrivé au sommet, malheureusement, n'est pas resté. On doit redescendre parce que ben, la fin ne nous donne pas raison. Didier, on est évidemment obligé de vous poser cette question. Oui, que vous savez, l'important, c'est le rebond. Est-ce que ce sera avec vous Je sais pas. Même si le résultat avait été différent ce soir, voilà, c'est l'équipe de France c'est ça qui est le, le plus important. Vous euh, avez euh, votre décision J'ai un rendez-vous avec mon président en début d'année. Je discuterai avec lui. Merci beaucoup Didier. Et merci au nom de tous les téléspectateurs de BIN des émotions que vous nous avez fait vivre tout au long de cette compétition. C'est le football. Ouais. C'est plein d'émotions. Quand elles sont heureuses, c'est merveilleux. Et ce soir, euh, voilà, la fin est, est terrible, mais ça a vibré. C'est le foot. C'est la passion. Le président de la République, Emmanuel Macron, première réaction après cette défaite. Ce j'ai dit aux joueurs un instant, c'est on est d'abord très tristes, tous déçus, comme après une, une défaite et surtout comme ça, parce qu'on est passé si près du but. Et en même temps, ce que j'ai dit euh, à tous les joueurs euh, un instant dans le vestiaire, c'est qu'ils nous avaient rendus immensément fiers et qu'ils nous avaient fait vibrer. Et je pense que c'est une, une des plus grandes finales de Coupe du Monde que nous avons tous vécues. Est-ce que vous avez compris, monsieur le Président, cette obscurité et d'un seul coup cette lumière ils, ils étaient dans le noir pendant 80 minutes je suis ni joueur ni coach, je suis... Mais vous êtes président, Je suis. Je suis, je suis président. Non mais je suis... Voilà, donc c'est eux qui diront, c'est Didier Deschamps, les joueurs, moi je n'ai pas à les juger, ils nous ont dû fiers. Ce qui est vrai c'est que, soyons clairs, on, est, on, est, on était très très loin à la fin de la première mi-temps, je pense que c'est déjà arrivé, il y a eu des remontadas comme ça à l'Allemagne en 54 ou des choses comme ça, mais c'est très rare dans l'histoire du foot, et on est remonté formidablement. Il y ah, a eu c'est C'est extraordinaire ce qu'a fait Kylian Mbappé, mais toute l'équipe a eu à un seul coup, on a retrouvé la fin. Voilà. Et donc euh, il y a eu à partir de la 60 65e une équipe qui a retrouvé la fin, qui a envie. Il y avait un moment qui était là. Moi j'y ai immensément cru. J'ai cru qu'on allait euh, marquer avant la fin du temps réglementaire. J'ai cru qu'on allait marquer les premiers pendant euh, les prolongations. Et après on a fait un deuxième miracle. On est revenu de nulle part parce que revenir d'un 3-2 en prolongation c'est très rare et on l'a refait. Et malgré tout ça on a eu la balle de match. Oui, Elle était dans nos pieds. Autour ouais. de lui parce que c'est un très, c'est un très grand joueur. Mais il il est jeune, et donc je lui ai dit qu'il avait, il avait que 24 il ans. 24 ans dans le 48 ans. Et donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise il, est, il a été meilleur buteur de cette coupe, il est un joueur extraordinaire, il, est, il a déjà gagné une Coupe du Monde, il fait une finale, voilà. Et donc, il a que 24 ans. Et je le dis, franchement, je ne suis pas le mieux placé pour essayer de raisonner ce soir, les gens. Parce que j'étais au moins aussi triste que lui. Vous leur avez dit quoi dans le vestiaire C'est qui nous avait rendu très fiers. Mais on sent que et vous avez la fin... aimé, monsieur le Président, d'ailleurs. Et qu'à la fin comme quand on a perdu un match de foot et surtout qu'on n'est passé à rien et puis j'ai vu des gens tellement tristes euh, là, à l'instant oui bien sûr Et donc, euh, donc mais c'est tout, c'est le, le sport aussi et donc je félicite l'équipe d'Argentine parce que c'est un très grand peuple de sport c'est un très grand peuple de foot et que voilà, il y a des, il y a des moments où on gagne des matchs mythiques au tir au but, on en a gagné, on en a perdu aussi Moi, je me souviens, plus jeune et celui-là on l'a perdu, ils l'ont gagné donc bravo à l'Argentine, aux Argentins et à leur peuple ils étaient là en masse et nous ça, nous, ça nous rend triste ce soir, mais on peut être fiers de notre équipe parce que c'est très rare d'avoir, en ayant gagné une coupe, de revenir, d'aller en phase finale et de quasiment gagner. Est-ce qu'il mérite quand même d'être reçu à l'Élysée Mais bien sûr que j'ai demandé à Didier Deschamps de poursuivre, je veux qu'il poursuive moi. J'ai dit à Didier Deschamps qu'il fallait qu'il voilà, qu digère. Et puis j'ai surtout dit à voilà, nos joueurs qui pouvaient parfois nourrir des regrets ce soir parce que c'est très dur, imaginez-vous, pour, pour des tout jeunes qui... qui ne voilà. mettent pas de pénalty, au moins ils devaient le mettre tout ce qui se passe dans la tête. Et donc je leur ai surtout dit, faut le digérer. Et regardez, on en a un ce soir qui en a marqué trois, qui est un immense joueur. Il lui est arrivé de rater des pénaltys. Il a digéré. C'est ça qui fait les très grands joueurs. Et donc on est une grande nation de foot. On est aussi une grande nation tout court, qui était derrière son équipe, qui est forte. Et, et, et ce que ce match nous dit aussi, c'est qu'il n'y a jamais de scénario écrit d'avance que c'est toujours possible. Moi, chaque fois qu'on s'est pris un but, j'étais debout pour dire on repart. J'ai essayé de, leur, de, de crier, on repart, on prend le ballon et on va en remarquer un. Donc tout est possible si on se tient unis, si on est ensemble, c'est a de la volonté du talent. C'est ce qu'elle a montré cette équipe. À la fin, on n'a pas de chance. Ok. C'est encore plus rageant et triste. Ok. Il y a des tas de nos mômes qui pleurent, il y a des tas de gens qui pleurent ce soir et on est triste, c'est vrai. Mais elle a montré du cœur et de l'unité, c'est ça l'image de la France. Après Le résultat, il, il est, est cruel en, en réalité. Mais pas, je suis, je suis pas président de fédération de foot, je suis pas dans la tête de Didier Deschamps. Enfin, Didier Deschamps, il a montré qu'il était une fois encore un immense sélectionneur. Est-ce que vous allez recevoir ces joueurs à l'Elysée tout de même Alors demain, je serai avec nos soldats, mais je recevrai ces joueurs. Ils vont rentrer, ils vont être auprès des Françaises et des Français, descendre les Champs-Elysées. Et euh, moi, faire ça demain. ils vont faire ça demain. Ça, c'est eux de dire le programme. C'est la fédération qui le dira. Et moi, j'avais, de toute façon, quel que soit le scénario de ce soir, prévu d'être demain auprès de nos soldats pour faire Noël en avance comme chaque année et, et leur dire la solidarité de la nation. Voilà. Vous les et je serai aux côtés de ces joueurs. C'est prévu, je crois, dans quelques semaines ou quelques mois, en fonction de leur propre calendrier. Voilà. En tout cas, je veux que toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir et qui sont tristes leur dire que je partage leur tristesse. Mais qu'on peut être fier de cette équipe. Il ne faut pas l'oublier. Être... et qu'elle qu dit aussi quelque chose de ce que nous sommes profondément, d'une capacité à remonter du plus fou, de créer l'impensable, d'être unis et d'avoir des talents géniaux. C'est la résilience en quelque sorte. C'est la résistance, l'exploit. C'est voilà. Donc vive la République et vive la France. Emmanuel Macron. Dites applaudi, Chaque goal Mbappé marqué. Maman dit non à la famille. Nous nous sommes dans la crasse, dans la merde. Si football ça cap jouer là. La, L'agence ça cap brasser dans football là chaque année. Yo te dit que il prend 1% dans chaque joueur a touché pour ta capable faire qui choses pour pays qui dans misère dans monde là. Haïti te cage non Pays qui yo monde pas ta capable souffrir comme ça. Mais écoutez-moi, je je n'ai rien à foutre de Mbappé, de Messi, patati patata, de Cristiano Ronaldo, de tout ça. Ouais, ouais. Parce que c'est millionnaire, ouais. Football là, c'est vrai. Calme et on sait de problème, mais. pas folie. On t'ai toujours dit non ça. Mais pendant que avons parlé de football, pendant que Chris, crise, pendant que je suis bail dans le pays, il tout. Tout le monde a fait l'obé, non. Nous t'ai mettre nos maintenant, vidéo ça. Mais, est-ce que pas content de les gens qui ont pris le ou Eh bien. Voilà, le canzo vous maintenant, enfin, fait tout bagarre avant. Il y a sous ses garçons. Le gars de garçons garçon sous garçon, femme sous femme. Et puis, son temps là, canzo. Mais faut ne pas critiquer parce que ça fait partie de vos doigts. Parfait pour les gens qui sont en la matière. Regardez ça. <t 'en> vous accroche. Je vous accroche. Je vous accroche. Je vous accroche. Je vous accroche. Je vous accroche. Je vous accroche. que vous vous vous vous Do it, do it, do